Vous êtes pas prêt, hein, j'ai pris des trucs de ouf hein. Ah on va faire la map de Squeezie Oui. Ouais comme ça on est sûr qu'elle est bien moi celle-ci pour la première. On peut savoir pourquoi tu t'appelles comme ça oui. Ok donc je vous explique la mission ah. les astronautes là. On doit aller en haut de la, de la montagne et, et voilà. Cool. La prochaine fois que tu me parles comme ça t'es mort fighter. PEF C'est qui le chien Attendez, c'est qui le cochon C'est qui le chien Le moi, chien noir. Le le... Ok le chien noir, il part. Hop dans le, moi, vide. Je suis le cochon. Reviens là <rire> Non Reviens là le chien noir, hop Boycoté, le chien noir. Allez hop, on le soulève à deux. Oh <rire> Viens le cochon, on va le jeter. On va jeter le chien noir. Lâche, lâche, lâche le. Voilà, ah, oh très connard. Allez hop, c'est bon, on peut y aller. Coup, je suis de Parce que dans ce jeu, quand tu tombes, tu te retombes. Il s'en fait, va. En et en... Le pirate s'en va, je répète, le pirate s'en va. Attention, s'il loupe. <rire> <rire> Pas du tout. <rire> oh, le chien qui s'élance le chien qui est mort. Lâchez-moi, mais lâche-moi! T'es mort, t'es mort, t'es mort. T'es mort, t'es mort. Vas-y, si tu me lâches, promis, je passe. On va jamais passer. Y'a a qui me tient, les amis. A l'aide, laisse Choupi tranquille. T'es mort, on peut pas mettre des coups de tête. Tu peux me lâcher, Ice lâche Merci, t'as acheté le type lâche-moi! Fais la chaîne, fais la chaîne, Ice attrape-toi à eux. Bien beau, y Remonte-moi. Ah, y'a Choupi! Je vais t'aider! Je vais t'aider! Oh non, il oh non! Il je t'ai pas du tout poussé, mec! Attention, T'es un gros mytho! T'es un gros ah, mytho! Non, ah. non, non je peux pas monter, j'ai mis mes bras trop proches! Je me suis un peu. Non! pourquoi ça a lâché, j'ai ah. pas du tout lâché! Oh les gars, si on loupe. Euh... d'appui! Vous avez vu la taille de la map? Si on commence à louper des trucs comme ça, on est pas sortis, hein! Choupi gang! Vas-y, <rire> je te remonte! <rire> Choupi gang! Oh, ah, regardez où il est, Choupi! Oh, Choupi es is back! Miley Cyrus in the street Oh voilà. Ah si c'est bon faut enlever un. Bon. Fallait enlever un cerceau Ah ouais ça propulse What Je suis accroché à du vide Faut aller où Non t'es dans du verre là. Du ah, oh, Non mais quel grosse ah. pute Il nous a accroché Mais c'est ah. impossible Essaye de te faire écraser. Merde je me suis fait écraser moi Comment on fait <rire> oh, J'y suis, j'y suis, j'y suis oh. C'est bon, il y a une sauvegarde ah, c'est bon, j'ai réussi! Oh c'est les pinces à jouets comme dans la fête foraine où on est allé. Faut aller attraper la boule et la mettre dans le truc ici pour les jouets. Regardez là, où je pointe du doigt. Ah ouais? Et on met les pinces à jouets dedans, comme ça. Oui. Putain, j'allais le choper par le cou là. Non, ouais, non, pas par là! Et qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Stop! Je bien mis! Ah, désolé. Stop! Oh, je suis trop Allez, chaud. Là. Oh, oh on là on l'a, on l'a! <rire> Comment on resserre? Et c'est toi qui me tiens du tout de ma gueule. C'est bon! Ah. Non! Wow! On voit ceux qui sont utiles et ceux qui ne le sont pas. Attendez, je vais venir vous aider. Je protège Vaitox! Euh, lui les <rire> amis! Non, non! Non, non, non. non, mais non. non ah, mais mec! <rire> non, t'es une pute là par contre. Non, on est fini. Je peux te laisser un bouton. Non, non, non, s'il te plaît, Pas non, maintenant. Salut Vaitox! Non, non, non! Lucas ok vas-y lâche voilà Ok c'est bon Tu vas me faire, tu me fais chier le chien là Vas-y vas-y saute oh avec que moi ça sert, Allez, ça le gros vas saute ouais. moi il se le ki Allez saute avec moi il se le qui c'est à quoi boulevard <rire> Ah bah t'es cédé. Allez On y'a un cube On a un cube Vas-y on, on, on, on... on le prend à 4 Tu parles de qui du cube non, elle, lâche moi les fesses euh, Lucas <rire> Non <rire> Non Yuka il est insupportable, il sait que faire une chose dans le jeu c'est attacher les gens <rire> Allez il, il <rire> Y a rien qui va. NON! Je l'ai! Ça sert à rien. Je l'ai récupéré! Non, lâche-le, on Sauvez-moi! Sauvez-moi! Lâche-le, on Lâche-le. Je vais te faire une prise de catch, tu vas rien comprendre, toi. J'arrive! Merde, je l'ai pas Moi. eu. Oh non! La courbe, la courbe, la courbe, encore! <rire> Moi aussi Tout je suis encore, mais je suis en dessous. <rire> ah bah y'a plus. Ah, ah, Ice Lucky, a... tu m'attraperas jamais! Non! Oh ah non. <rire> T'as vu où je suis, Ice Lucky? Je suis sûr tu vas réussir, Yuka. <rire> C'est vraiment une grosse merde. <rire> il est tombé comme un caillou. <rire> J'ai failli tomber, Phytox. <rire> si y'en a un qui table, qui tombe, il lâche instantanément, ok? Non! Lâche, lâche, lâche, lâche! Non, lâche pas! <rire> Faut croire, Ice ouais, Lucky, parce que quand il, est... quand il est concentré, il peut être très fort. OK, je retire tout ce ouais. que je viens de dire. Mais Grouches. il est où blanquette bordel J'ai le truc. Je suis sous la map. <rire> Putain, il est ah trop le cas. Je le vois. <rire> tout On là suis qui moi, je suis ça pour la rivière. Ah non, je temps. suis tombé de mon glitch. Oh il oh, qui Go Oui, je suis qui Bien oh vu je vais qui. Les gars, si tu passes pas Les gars, sauvez moi. Allez, monte. J'ai le cube dans la main lâche moi <rire> on, on est tous dessus putain ça annonce rien de bon les quatre qui lèvent leurs bras là comme des trous de balle non, non oui non c'est n'importe quoi Non les ah, Zeki balance-toi oui. en même temps que moi t'es prêt vers l'arrière vers l'avant ah, balance-toi en même temps que moi comme ça on va y arriver tous les deux on arrive lâche oui <rire> Aide-moi qui s'il te plaît. essaye de me choper la tête Et tu tiens hein. Non Non <rire> Tu me décroches là Essaye de choper ma tête Vas-y attends moi, lâche non. Oh non ça fonctionne pas En arrière Oh, oh c'est merci, qui En avant Attends En arrière Oui qui merci tu m'as sauvé Non Non A plus Blanquette. Je J'espère que t'es content de m'avoir connu. J'arrive ici! Oui, j'ai sauvé, j'ai sauvé! mis yeah. Illusion le tryharder! Et vas-y, tu veux? Ouais! Oh! <rire> <rire> <rire> oh! Oh! ils sont où les deux autres? On s'amuse! <rire> ah oui, vous êtes vraiment très très loin, genre! Regardez, regardez vers le haut où on est, nous! Regardez vers le haut! Ah ouais, vous êtes là-bas! C'est un peu quand même cas. plus difficile que d'autres, c'est okay, Ouais bah moi aussi, mais moi j'y arrive mieux <rire> Non, je suis en train de tomber dans le néant de Merde, je suis meilleur, j'ai toujours su que j'étais meilleur mmh. Je suis le roi du monde Je crois qu'on a fini les gars Ouais on a fini, hein, c'était super simple Ensuite faut prendre un canon et s'amuser à, à, à aller dans les... à s'accrocher à une planète Oh, cool. oh, oh t'as failli en avoir une Mais il est bloqué en fait Il a bloqué il a craché le système Et ouais Oh non putain Hop là me revoilà avec vous. Salut ça... Oui, ça, Salut Paris <rire> Ça part pas Allez. du tout en tous les cas. Ah bah J'ai mon bras qui est coincé sous le truc. Ah oh <rire> ouais on va changer de map. Non du mauvais côté Chope-moi les pieds Blanquet! <rire> Mais il y a de 15 tout le temps dedans, comment vous allez faire de rafting Non, non, Le bateau il va tomber Non, non, non, non. y a eu qui tire